Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une substitution diatonique qui est très souvent utilisée ou qui était très souvent utilisée par Django Reinhardt et surtout par le guitariste Charlie Christian. Je vous montre tout de suite ce que c'est et puis après je vous explique euh, toutes les subtilités de cette substitution. Si on prend un accord de Do7, la substitution en question, qui est pensée par Charlie Christian et Django Reinhardt très souvent, c'est un Mi mineur 7 bémol 5. Donc par rapport au C7 on va partir de sa tierce et on joue un accord mineur 7 bémol 5 c'est d'ailleurs un renversement que vous connaissez peut-être de cet accord de C7 qui fait entendre du coup un C9, C7-9 mais sans fondamental. alors ça c'est une substitution diatonique qui est pensée mélodiquement ce que ça veut dire c'est que souvent Charlie Christian et Django Reinhardt ce qu'ils font c'est qu'ils jouent les notes de cet accord de mi mineur 7 b 5 sur cet accord de Do7. Cet accord de mi mineur 7 b 5 on peut aussi le penser sol mineur 6 ce sont les mêmes notes. Hein. Et alors pourquoi, pourquoi il joue cet accord Pourquoi il pense à un autre accord que celui qui est joué Et bien en fait, la raison est toute simple, c'est parce que c'est plus beau. <rire> c'est plus beau, cet accord là, quand on le joue, ça fait entendre un arpège de Do7, avec une neuvième mais sans fondamentale. remarquez que on joue pas le Do en fait lorsqu'on arpège ce Mi mineur 7 bémol 5. Il n'y a pas de Do dedans. Donc vous pouvez très bien le penser comme un Mi mineur 7 bémol 5 mais aussi comme un do 7 9 sans fondamentale. Ça peut paraître plus compliqué dit comme ça, mais moi c'est ce que je préfère faire, parce que du coup je pense à toutes les notes par rapport à l'accord de Do. Quand je joue une neuvième, je pense à la neuvième. donc c'est important de voir comment cet accord, euh, ce nouvel accord auquel on pense, se place par dessus le Do7. Alors maintenant, voyons voir précisément euh, comment Django Reinhardt et surtout comment Charlie Christian, y joue cette substitution tritonique parce que je vous dis qu'ils le font, mais c'est bien, euh, quand vous écoutez des conseils sur internet, c'est bien d'avoir des preuves, donc je vais vous donner des preuves. Charlie Christian, dans son solo sur Rose Room, par exemple, euh, quasiment dès le début c'est dans les premières mesures, il fait ça c'est un La7 qui est joué dans l'accompagnement et lui fait si on le donc c'est la, la même position d'accord 7 que Do mais décalé si on le joue avec le doigté qui correspond à ce qu'on vient de jouer tout à l'heure, ça ferait ça et après un chromatisme vers la fondamentale donc ça c'est le début de sa phrase et on voit bien qu'il saute la fondamentale ça c'est une phrase qui joue très souvent sur de très nombreux accords c'est pas uniquement sur les accords 7 qui fait ça et Django Reinhardt lui il le fait alors euh, sur Django Steiger par exemple il le fait à deux reprises donc lui Django Reinhardt il le fait avec des fois avec un doigté un peu différent mais il y a surtout un doigté qu'il aime beaucoup je vais vous montrer à l'endroit où il y a ce, ce Mi7 au lieu de faire ça comme ce qu'on a fait précédemment, lui il va faire ça, avec un chromatisme. Et donc il fait ça sur Django Steiger. Et après il fait la même chose, un demi-ton plus aigu. Et il utilise aussi assez souvent la position qu'on a vue précédemment dans les aigus, par exemple sur un si bémol 7 quelque chose qu'il fait, c'est une phrase qui joue assez souvent sur le, sur le solo de Embraceable You Et donc là on voit Sur un si bémol 7 encore une fois, il saute la fondamentale Et Django Reinhardt, il utilisait ses doigtés spécifiques en partie aussi parce qu'il avait son handicap qui faisait qu'il y avait certains chemins qui favorisait plutôt sur la guitare et d'autres un petit peu moins. Donc la raison pour laquelle ces deux guitaristes utilisent abondamment cette idée-là, ben c'est parce que c'est beau. Pourquoi c'est beau Parce qu'en fait, ça fait entendre un arpège d'accord plutôt simple, on ne joue pas la fondamentale et on a un enrichissement de l'accord dans cet arpège d'accord. Et ça c'est très intéressant, donc c'est très mélodique on pourrait dire, mais c'est sur des notes légèrement décalées par rapport à l'arpège d'accord. C'est pas fondamental tierce, quinte, septième, c'est un peu décalé. Donc tierce, quinte, septième, neuvième. Maintenant je vais appliquer ça, je vais faire une impro et je vais essayer de placer cette idée là le plus souvent possible. fait sur le fa 7 ici au début ensuite j'ai fait aux deux endroits qu'on connaît donc sur ce facette ici sur le ré 7 et vous pouvez évidemment adapter ce chemin là en changeant la 9e par exemple en mettant une bémol 9 si vous avez une résolution sur un accord mineur par exemple si j'ai un facette 7 si mineur je vais faire C'est une fin de phrase assez courante chez Django Reinhardt. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est avec des petites choses comme ça, avec des détails, des petits secrets on pourrait dire, que vous arriverez à sonner un petit peu plus comme Charlie Christian ou comme Django Reinhardt, les deux guitaristes utilisent beaucoup ce procédé là, je ne sais pas d'où il vient exactement, si vous avez des informations sur d'où viennent ce, ce genre de phrases, et ben ça m'intéresse évidemment, c'est toujours bien de, de retrouver le, la source, de ce genre de phrases. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, un commentaire, vous commencez à connaître ça.